Salut à tous et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle tutoriel de la chaîne YouTube APKNO, la chaîne du savoir. Aujourd'hui dans cette nouvelle tutoriel, je vais vous montrer comment transformer son compte Facebook en un compte professionnel, comme une page. Sans plus tarder, regardez la vidéo Donc pour cela, nous allons rentrer dans Facebook. On va aller sur notre compte. Voici mon compte. Et le voici. Donc pour le transformer, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur les trois points là, puis j'ai encerclé ouais vous le voyez c'est écrit. Activez le mode professionnel. Donc activer. Activez. Faites activer. Euh, ben, si vous voulez, vous pouvez explorer. Ou pas. Donc on va aller voir. Si c'est écrit à propos. CD. et bien voilà vous pouvez regarder voilà, regardez votre profil est du genre comme un compte et ben voici tout simplement ce que cette vidéo voulait nous montrer à plus